Do <sweak> Et le ici ami, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je me trouve donc à Universal Studios Je sors complètement de ma zone de confort C'est le premier vlog que je vous fais en dehors des parcs Disney Mais vous avez été super super super nombreux à me le demander Donc je vous emmène avec moi dans cette journée A mon avis je vais pas faire grand chose Parce que pour ceux qui ne le savent pas Je fais très très peu d'attractions à sensations J'en fais même aucune Donc je me lance un défi Ça vous permettra peut-être de découvrir le parc autrement aussi euh, De voir un petit peu au niveau personnage et spectacle ce qu'on peut faire Moi j'ai un petit peu peur je vous avoue Mais je vous emmène avec moi Allez c'est parti Bon alors j'ai pas pris de plan mais ma première impression quand j'arrive ici c'est qu'on a un peu l'esprit Main Street dans le sens où il y a plein de boutiques ça me fait bizarre parce qu'il n'y a pas de château de repères en plein milieu en face de moi j'ai Kung Fu Panda qui est euh, l'attraction que je pense être le plus capable de faire donc je vais commencer par ça et, et bah écoutez on va espérer que je fasse pas un AVC dans l'attraction hein. la Pixie Army, je viens de voir qu'il y a Shrek Fiona et le chapeauté, donc du coup je me détourne de Kung Fu Panda pour aller les rencontrer bon, Alors ce qui est cool c'est que niveau personnage ça prend 2 secondes 30 par contre clairement l'interaction est beaucoup moins magique qu'à Disney, c'est à dire que euh, elle m'a dit hello comment ça va, j'ai voulu essayer de jouer avec le chapeauté mais ça a duré 2 secondes 30 quoi. du coup je retourne sur ma route initiale j'avais qu'une seule personne devant moi donc ça a été très très vite, c'est parti pour Kung Fu Panda J'adore le petit détail en rapport avec Shrek Alors il faut savoir que de base, euh, ici c'était un théâtre où il y avait une attraction Shrek qui a donc été changée pour Kung-Fu Panda ce qui explique du coup qu'il y a quelques détails en rapport avec Shrek dans la queue C'est normalement l'attraction que je suis le plus capable de faire puisqu'en fait il s'agit juste euh, d'un écran 3D avec... les. Je sais pas si les sièges bougent ou pas, je vais découvrir ça Il faut savoir que moi je ne supporte pas les sensations mais tout ce qui est Star Tour, etc, j'ai pas de mal donc on peut supposer que normalement ça devrait aller je me demande si la prochaine ce sera Dragon. Ce serait tellement bien qu'il y ait une attraction Dragon ici. Hold it, hold it. Oh, just message Ooh, My clever son has the to make a special delivery for the Emperor. do you know Simple, I read his mail. Oh, It's more than important. This is Je suis rassurée, je vois qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité ni pas de quoi que ce soit. Je pense que je vais être capable de supporter, mais affaire à, à suivre dans quelques minutes. J'en ai pris plein les yeux et à mon avis je vais le refaire dans la journée Et du coup je me sens d'essayer de tenter les mignons Et là il y a le personnage de troll donc je vais aller le faire juste à côté Alors je vous filme pas les rencontres de la Pixie Army Parce que j'ai l'impression que les, les accompagnants des personnages sont un peu perdus Donc du coup je prends juste des photos avec les personnages Mais euh, trop cool là on a dansé c'était trop mignon donc après l'expérience Koukoufou Panda, je me suis immédiatement dirigée vers Animal Actors qui est un spectacle que je voulais absolument voir et qui concerne en fait les animaux de cinéma. Donc en fait ça nous montre qu'il y a plein d'espèces qui sont dressées pour faire tout un tas de tours que l'on retrouve du coup dans les films. J'ai été assez impressionnée parce qu'il y avait notamment les chouettes d'Harry Potter qui sont immenses et surtout ils ont réussi à faire un show qui était amusant, un peu interactif aussi, plein d'humour et au final, ça passait très très vite, c'était très bien fait. Après, on n'en apprenait pas des masses, mais j'ai été assez impressionnée de voir les espèces euh, qui étaient présentes et surtout qui pouvaient être domestiquées. Je pense notamment aux ratons laveurs et aux facochères. Ils nous ont fait par exemple une des scènes euh, de Comme des bêtes 2, ce que j'ai trouvé assez pertinent. Et il euh, y a eu toute une scène catastrophe où en fait tous les animaux euh, jouaient une scène catastrophe, où ils couraient dans tous les sens, etc. Et c'était très mignon. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Bah écoutez, super surprise pour ce spectacle Dont je n'avais jamais entendu parler Avant de venir ici euh, Les scènes étaient vraiment très bien faites Il y avait énormément d'humour euh, C'était super divertissant euh, Je suis même contente qu'on ait vu des chats On a vu euh, des facochettes il y avait ratons il y en avait partout et en plus les chouettes c'était celle d'Harry Potter et ça c'est juste trop stylé, enfin je suis trop heureuse, vraiment euh, une très très bonne surprise et j'ai hâte de voir du coup les autres spectacles que Universal peut proposer parce que franchement c'était du très très haut niveau. Et par exemple Animal Kingdom il y avait également un spectacle avec des oiseaux comme ça euh, et c'était beaucoup moins intéressant. Après ça j'ai été prendre une photo avec un personnage que je ne connais absolument pas, apparemment c'est du prochain Dreamworks donc je suis contente d'avoir la photo. Et ensuite, direction Le Monde des Mignons avec un passage dans un land français qui n'avait aucun sens, mais ça me fait toujours rire à chaque fois. Bon là, la Pixie Army, je suis dans un land français, je sais pas trop ce que je fais par ici. Et juste en face, il y a le Super Silly Fun Land, donc c'est euh, en rapport avec moi, moche et méchant. J'ai l'impression et je pense qu'à mon avis, les Simpsons doivent pas être trop loin, mais je fais exprès de regarder la carte pour pouvoir me promener un petit peu dans le parc et découvrir des endroits. que pour l'instant de ce que je vois je trouve que la thématisation est ultra bien faite, j'adore le land des millions qui est ultra coloré et tout et alors je suis habillée en blanc donc je vais éviter de me mettre dans le truc euh, aquatique mais je meurs d'envie euh, d'aller mettre les pieds dedans, sachez le, de la picière. Euh, je suis juste à côté de l'attraction des mignons, j'ai super envie de la faire. Croisez les toits pour moi pour que je ne me sente pas mal à l'entrée. Il euh, n'y a pas l'air d'avoir marqué qu'il y a de descente ni quoi que ce soit, donc je vous ferai un feedback juste derrière. Oh, we're just trying to keep things Bon alors la piste army pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, c'est qu'en fait euh, quand vous faites certaines attractions, vous pouvez en parler à un cast member à l'entrée euh, de l'attraction et il vous donne une petite carte. Donc c'est la carte que j'ai eue juste ici Et en fait cette carte-ci elle vous permet d'avoir un siège qui ne bouge pas Donc ça vous permet de découvrir le film sans forcément subir toutes les tentes, les, les sensations Parce que moi j'avais extrêmement peur de faire euh, l'attraction Dans le sens où j'avais peur de me sentir mal Pour vous raconter un petit peu l'histoire du ride C'est assez simple En fait euh, donc vous êtes dans la maison de Gru Qui s'apprête à vous transformer en mignon Mais c'est également le jour euh, de l'anniversaire en fait Du premier anniversaire je suppose Du jour où Gru a adopter les trois petites filles. Elles lui ont préparé un cadeau et en fait c'est super mignon parce que bah, vous êtes dans tout un parcours où tout se passe mal donc il y a tout un tas de sensations vous êtes dans des sièges qui bougent assez assez fort donc à l'heure actuelle je ne sais toujours pas si je suis capable ou non de faire cette attraction mais je suis quand même contente d'avoir pu profiter du ride malgré tout La Pixie Army je suis donc actuellement en train de me rendre vers euh, Springfield j'ai fait exprès de garder le meilleur pour la fin avec Harry Potter même si je ne ferai pas d'attraction donc euh, go Bon par contre avant d'aller plus loin il va falloir que je mange quelque chose Et j'ai trouvé justement un stand de glace euh, dans le Land Simpson Donc euh, allons-y, la dégustation J'étais tellement en fond sur la dégustation de ma glace que euh, j'ai même pas pris le temps de vous donner un avis Elle est super bonne, après je dois admettre que je suis pas ultra ultra fan de la vanille donc pour l'instant c'est encore Disneyland qui gagne le match Mais pas mal, pas mal, Universal Bon alors j'ai l'un de mes frères qui est complètement fan en fait de l'univers des Simpsons Ce qui fait que je connais plutôt bien Et je trouve que le Land est magnifique, la musique est top Il y a plein de petits détails par-ci par-là Pour moi c'est limite un Land Disneyland, si on peut dire ça comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Oh, mais non C'est le supermarché d'Afou J'adore Afou, la piscine vraiment un hit d'ici j'irai pas l'acheter parce que ça m'écœure de là mais j'aime bien l'idée et surtout regardez ce que je viens de trouver j'adore trop stylé la pixie armée je suis morte regardez ce t-shirt il est génial j'avoue j'aime bien leur merchandising But I'm so happy Bon du coup euh, pour la queue des Simpsons C'est mort déjà parce qu'il y a une heure d'attente Il n'y a pas de casque à l'extérieur et apparemment il n'y a pas la fameuse carte Donc j'ai laissé tomber Par contre j'ai euh, Tahiti Bob en face de moi Et je suis juste trop heureuse Je l'aime trop ce personnage je me dirige donc vers le studio voilà, petite précision euh, je trouve que dans le land Simpson il y a énormément de points de photolocation. c'est juste trop trop stylé donc euh, n'hésitez pas si vous êtes fan des Simpsons à aller y faire un tour c'est vraiment top alors là on en est au moment où j'ai fait ma mauvaise youtubeuse c'est à dire que je vous ai pas pris avec moi, je ne vous ai pas parlé pendant ce moment là, j'étais tellement concentrée sur le tour et euh, sur comment ça allait se passer que j'ai pas parlé face cam donc pour vous raconter un petit peu c'est un train d'une heure environ qui vous permet donc de découvrir les coulisses des studios Universal et euh, de voir des scènes mythiques du cinéma. Donc il y a tout un tas de choses, il y a des décors comme ceux par exemple du Grinch. Il y a des scènes euh, un peu plus de type attraction, je pense notamment à King Kong mais c'est là où j'ai fait ma flippette et que j'ai fermé les yeux. Et, euh, il y a des moments avec des acteurs. Moi, j'ai surtout fait ma fangirl devant les décors de The Good Place, qui est une série sur Netflix que j'adore, donc j'étais très contente de pouvoir les voir. Il y a certains moments qui sont assez interactifs, et c'est là qu'on sent qu'on est dans un parc d'attractions, je pense notamment au moment euh, des Dents de la Mer, et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les décors sont vachement reconnaissables, donc logiquement, il y a quand même pas mal de perles du cinéma que vous devriez reconnaître. Donc ce tour était vraiment cool, sauf que je me suis rendu compte qu'il me manquait un petit quelque chose, comme je vous l'explique juste ici. Il faut que je vous raconte quelque chose je viens de finir le tour donc il durait bien effectivement une heure Il y a eu deux séquences dans lesquelles j'étais pas bien King Kong où j'ai été obligée de fermer les yeux tout au long du ride Donc du coup ça m'a permis de me rassurer de me calmer Et euh, Fast and Furious que j'ai pas trop aimé parce que ça, ça allait vite entre guillemets, Donc du coup je me suis pas sentie très très bien Mais ça va, on n'en est pas à la crise d'angoisse Par contre, <rire> euh, j'étais en train de parler avec un ami euh, Par un message privé, et il me dit Ouais moi j'ai retiré les lunettes pendant les moments qui faisaient peur et euh, en fait, j'étais justement en train de me dire que je trouvais que c'était assez flou dans Fast and Furious. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais pas du tout pris les lunettes 3D. Donc, c'est-à-dire que j'ai passé tout le tour et toutes les séquences euh, sans les lunettes 3D. En fait, alors qu'on est censé en avoir. Donc, je suis un gros boulet, voilà. Je me suis tapé un fou rire toute seule pendant une bonne demi-heure. C'est bon, cette fois-ci, je m'en remets. Donc là, il est 16h30. Ça veut dire qu'il me reste une heure et demie pour finir de faire le tour du parc. Donc cette fois-ci, on va pas y couper, je vais voir Harry Potter Land. Et alors j'ai Julie Corne, que je suis sur Instagram, qui m'a conseillé d'aller faire à tout prix les toilettes Harry Potter. Donc on va voir si elles sont à la hauteur des toilettes euh, de réponse à Walt Disney World et euh, d'Alice au Pays des Merveilles. Oh là, vous me voyez plus. Et de celles d'Alice au Pays des Merveilles à Tokyo Disneyland. Là, attention, on met le paquet. Hein. Donc partons ensemble à la découverte du land Harry Potter qui est très joli. il y a une ambiance qui est vraiment très spécifique dans cet endroit et qui me rappelle un petit peu les fans Disney à Disneyland Je n'ai pas pu m'empêcher de passer donc par la casse toilette et qu'elle ne fut pas ma surprise en entrant à l'intérieur. Enfin, je ne sais pas si vous entendez mais il y a l'ingénieur d'entrer dans les toilettes si entend. Chez Bender avec toutes les baguettes euh, Pour les fans d'Harry Potter ça vous parlera forcément La décoration en tout cas est très réussie, la thématisation est assez folle euh, Comme un parc Disney on voit vraiment qu'on est dans le moindre détail Et c'est magnifique, voilà Je vais pas acheter de baguette parce que personnellement en tant que non potterette Je trouve que ça sert pas à grand chose Mais euh, je sais vraiment cool pour les fans Après ça j'ai pu profiter de l'ambiance des boutiques principalement Et j'ai adoré me promener dans la boutique de bonbons euh, qui m'a clairement rappelé l'univers d'Harry Potter. Je suis restée un petit moment dedans, entre les odeurs, entre les packaging, Je trouvais que c'était un endroit qui était très très agréable à visiter. Du coup, même si vous n'êtes pas forcément fan, si vous avez vu les films et je vous les recommande chaudement, euh, vous allez vraiment passer un bon moment ici parce que c'est clairement le land le plus immersif de tout le parc. On sent qu'il y a un vrai soin qui est apporté, que ce soit le conducteur du train, que ce soit euh, les snacks qui sont proposés sur place, euh, les décors qui font extrêmement réaliste. Si vous êtes fan d'Harry Potter, vraiment c'est the place to be. Hein. Après, pour être complètement transparente, si vous ne faites pas d'attractions à sensation, vous faites vite le tour du land, c'est-à-dire que euh, vous avez l'occasion de pouvoir profiter des boutiques, de l'ambiance, etc. Non, les attractions, c'est que des sensations fortes. Y a pas c'est même rencontre personnage, il y a un espèce, un espèce de mini show, mais à part ça, rien d'autre en fait. Donc bon, il me reste une bonne heure devant moi, voilà, un peu moins d'une heure avant la fermeture du parc. Je vais découvrir le land que j'ai pas encore découvert. Et après la meilleure zone du parc, je me suis donc rendue dans la pire zone du parc, euh, qui se trouve à côté des Simpsons, Donc vous avez tout un tas d'escalators, et j'ai fait que ça, de prendre des escalators. C'est laid, heureusement la vue rattrape un peu le tout. J'ai pris quelques petites images euh, de la partie Jurassic World, par contre la partie Transformers j'ai même pas regardé parce que c'était juste des buildings, c'était laid, donc euh, je vous ai épargné ça. Bon bah du coup la remise. je fais une dernière petite attraction avant de rentrer, puisqu'il est déjà 5h30 et il ferme à 6h, je refais une dernière fois comme Panda, donc allez go c'est parti J'en profite pour faire le bilan de cette expérience Je suis super contente d'avoir fait Universal malgré tout euh, J'avais quand même peur que euh, je ne puisse pas faire grand chose Étant donné que, euh, bah, comme vous le savez, je ne fais pas de sensations fortes Au final, euh, je suis quand même super contente de l'avoir fait Déjà parce que j'ai pu découvrir, découvrir un parc que ça faisait très longtemps que j'avais envie de voir euh, Au-delà de ça, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'attractions Mais j'ai quand même eu pas mal de mythes avec les personnages J'ai fait euh, le tour des studios que j'ai trouvé génial. Bien meilleur d'ailleurs que ceux de la warner mais bon je ne peux pas le dire euh, la technologie est magnifique les landes sont bien thématisées par contre je dois admettre que je trouve que c'est très cher pour ce que c'est malgré tout je suis arrivé à midi et demi donc j'ai fait midi et demi 18h euh, même 10h18h 110 dollars le billet il touche quand même un peu hein. au niveau du merchandising pareil c'est quand même assez cher soyons réalistes maintenant c'est une expérience qui est assez unique euh, à choisir, personnellement j'aurais peut-être testé celui d'Orlando, j'en ai entendu beaucoup moins de bien, apparemment celui-ci est bien meilleur, mais pour moi il y a plus d'attractions à faire donc à voir ce qui peut être le plus intéressant pour vous en tout cas, euh, sachez que je suis quand même malgré tout contente d'avoir fait cette expérience. J'espère que ça vous aura plu de me suivre dans ce nouveau trip. Euh, ce n'est que le début d'une longue série de vlogs et de vidéos euh, autour de Disney, Disneyland et Los Angeles, tout ça. Donc euh, j'espère que le contenu vous plaira. Je vous fais plein d'énormes bisous, bisous, bisous ma Pixie Army et je vous aime très fort. Bisous, bisous, bisous. Alors en bonus ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre quelques petites scènes de Kung Fu Panda pour que vous puissiez un petit peu voir comment est-ce que fonctionne le ride et les images qui sont magnifiques même si euh, bah, c'est assez court c'est magnifiquement bien fait et avec les sièges qui bougent en même temps la technologie est juste parfaite. This is a